bonjour tout le monde c'est ellie aujourd'hui je continue de parler sur des solutions de plateforme d'e-learning ok donc comme j'avais expliqué précédemment mon objectif ici c'est pas de de passer en revue toutes les solutions qui existent sur le marché mais plutôt de vous parler des, des solutions que j'apporte pour que vous puissiez avoir votre plateforme d'e-learning dédiée, ok avec votre propre nom de domaine et um, et faire ce dont vous avez envie Sans passer par une solution tierce Ok, donc voilà euh, Aujourd'hui je vous présente quelques modèles L'objectif aujourd'hui au fait c'est de vous montrer que on a quand même la possibilité euh, de, de faire pratiquement ce qu'on a envie On va dire en termes d'esthétique de, Après, il y a des, des modèles qui ne vont pas vous plaire Et d'autres qui vont vous plaire Donc euh, Ici, j'essaie de vous montrer, en tout cas, euh, c'est ce que j ai, j ai, j ai, je tente de faire que on, vous pourrez avoir euh, différents modèles et que vous pouvez adapter euh, les espaces à votre convenance, du moins en termes de design, d'esthétique, etc. Donc, ici, euh, on a la particularité c'est qu'on a un, un, un grand menu en haut. D'accord Si ce grand menu, vous mettez euh, euh, ce dont vous avez envie et sur ce grand menu donc peut, peut diriger vers donc ici on a mis les modules donc vous pouvez ça permet de, de rediriger les gens sur différents les différents modules modules de votre formation et à chaque fois vous avez la possibilité de mettre pas mal de choses donc il peut y avoir des documents à télécharger euh, des sujets tierces secondaires sur lesquels vous, vous voulez euh, vous voulez que, euh, que, que les gens con, consultent et vous pouvez acheter un bouton justement pour que les gens aillent sur euh, le module correspondant. ok euh, Donc la, la particularité des grands menus, c'est qu'on peut mettre des photos, des vidéos. Si vous avez par exemple, vous voulez mettre une introduction en vidéo ici, vous pouvez le faire. Euh, bah, à part ça, les cours, les leçons en, en, en elles-mêmes, donc c'est sous slide. Ils cliquent sur le slide correspondant et ils vont là où ils veulent. Okay. Donc ça, c'est le principe ici. O autre chose, si vous voulez rajouter des documents spécifiques à chaque cours, euh, à chaque leçon euh, qu'ils doivent télécharger, vous pouvez, vous pouvez le faire. Donc en dessous aussi, comme vous avez vu, vous pouvez rajouter des choses. Selon ce que vous faites, selon, vos, selon vos, euh, ce que vous proposez, euh, <coughs> vous pouvez ajouter des, des informations complémentaires, etc. Donc voilà, c ça, c'est un modèle. Euh, un autre modèle que je peux vous montrer aujourd'hui, euh, c'est ça, c'est ce modèle-là. D'accord. Euh, vous avez un slide en dessous qui vous permet, on va dire, de de faire votre publicité. Supposons que vous avez d'autres formations euh, qui pourraient intéresser les gens, vous pouvez les mettre là en sous forme de publicité pour que, ok, euh, ok. Après, on va fini cette formation sur laquelle je suis, je peux prendre une autre formation, etc. Donc ça, c'est c'est ce que vous pouvez faire ça aussi. Euh, ou donner des informations utiles c'est vous qui voyez vous faites comme vous avez envie ok donc ça c'est un modèle euh, chaque fois que les modèles au fait on n'a pas bon tout à l'heure vous avez euh, vous avez vu une antenne et une en tête ici bon il n'y a pas d'en on peut on peut rajouter l'entête où on veut avec nos logos on personnalise okay. euh, ici je vous montre l'objectif au fait c'est de vous montrer un peu plus les, les, les fonctionnalités euh, donc du coup on a les modules différents modules, donc, on clique dessus et chaque fois qu'on clique sur, sur, sur un bouton, il va me ramener sur la page correspondante et sur chaque page, en fait, après on en a les leçons, les leçons, on les avait là, ok, leçon 1 et pareil, vous pouvez rajouter des choses, si vous voulez télécharger des documents, vous pouvez euh, ainsi de suite, D'accord, leçon 2, leçon 3, leçon 4, donc chaque fois c'est le même principe, euh, voilà. Euh, vous pouvez rajouter des photos s'il y en a besoin des, donc des choses à, à télécharger comme je dit aussi s'il si y en a besoin ok donc ça c'est un autre modèle d'accord On va passer sur un autre modèle donc vous voyez entre les deux bon, voilà il y a quand même il y a quand même une différence euh, une autre un autre modèle euh, qui est on va dire que c'est juste une variante de la précédente Parce que vous voyez, il y a quand même une ressemblance euh, Ici, on a ce qu'on appelle un menu accordéon euh, Mais ici, euh, on a plutôt un, un slide Et on a un menu en haut, d'accord pour, pour faire défiler les cours okay? et, le, et les mêmes boutons pour passer d'un module à l'autre Ça veut dire que euh, dans un module, si on a plusieurs leçons Donc chaque fois, on aura le bouton On arrive sur la page du module et il y aura pas mal de leçons après on peut rajouter pas on peut rajouter beaucoup de choses sur la page. Euh, je disais la dernière fois si par exemple vous, pouvez, vous voulez rajouter un chat sur euh, euh, l'espace de, de formation pour que les, vos élèves puissent chatter directement entre eux ou avec vous, euh, vous pouvez le faire. Donc voilà, en revanche ça va être un, un chat public, ça ne, peut, ça ne sera pas privé. C'est-à-dire que n'importe qui euh, pourra euh, regard, lire les messages qui sont dans le chat. D'accord. Tous ceux qui sont en fait dit n'importe qui c'est tous ceux qui sont sur la formation euh, parce que tous ces espaces là seront privés euh, les gens ne pourront y accéder que lorsqu'ils vont payer votre formation euh, un autre modèle euh, qu'on peut présenter ok euh, ce qui change au fait ici euh, bon, ça, on a, on a juste joué un peu sur le menu c'est pas le plus important au lieu de mettre des boutons on a rajouté un autre menu là pour euh, pour les pour les modules en revanche, ce que vous ne voyez pas ici, euh, que je ne peux pas démontrer maintenant, ça serait un peu trop long, euh, ce, ce type de menu qu'on a mis, mis là, en fait, c'est configurable euh, dans le sens où, je vais dire ça autrement, c'est des menus qu'on peut configurer de façon à ce que, cela, euh, que ça s'affiche au bout d'un certain temps. Donc, Par exemple, on peut dire le module 2, on veut que ça s'affiche dans, dans un jour. Euh, le module 3, on veut que ça s'affiche dans, dans deux jours le module 4 dans, dans 3 jours etc etc donc quand les gens vont se quand ils vont se connecter euh, ils vont voir qu'un module et puis au fil au fil des jours euh, d'autres modules vont se débloquer ok progressivement donc ça ce menu là permet de faire permet de faire ça après en termes de design etc on peut aller vraiment très loin ok euh, là on l'a mis tout simplement on a juste rajouté le, le, le menu on peut mettre le menu on va dire dans dans, sur, sur une boîte comme on a fait pour, pour, pour, pour, pour ça là et colorier mettre le bon design etc pour que ça rentre bien donc là ici l'objectif c'est de vous montrer un peu plus les, les, les fonctionnalités ok donc là on a fait un peu le tour de on a fait le tour de des de modèles il y a d'autres modèles et comme je dis on peut on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut en d'esthétique, on fait ce qu'on veut avec euh, avec ce, ce, cette solution-là que, que je vous propose. Euh, la prochaine fois, je, donc la semaine prochaine, je vous parlerai de traçabilité. Donc, comment on fait pour pour suivre, pour, pour prouver, par exemple, si vous êtes data, data docé ou vous travaillez avec avec les OPCO, etc., et que vous avez besoin de prouver que euh, vos étudiants ont vraiment suivi les cours comment vous faites, quelle est la solution, comment on fait pour, pour prouver ça. Je vous en parlerai dans la, dans, la prochaine, dans la prochaine présentation. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye.